Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Deux minutes, je vais mettre mon code. D'accord. Là là. Ah ouais, C'est <rire> pas le film, on aura le code. <rire> <rire> non, non <rire> Est-ce que vous utilisez Internet pour retrouver vos amis, ou faire des connaissances Je ne sais pas m'en servir. servir. Oui. Est-ce que quelques-uns d'entre vous Oui, moi, sur Facebook. Il ah. oui, bon, euh... ah, parce que il oh. y a des choses, bah, par exemple, publier un ami en un, un photo et le mettre sur Facebook, il faut quand même lui demander son autorisation. On il y a, y, a, y a aussi autre chose, il y a beaucoup d'arnaques et ça il faut y faire gaffe ouais. si on ne sait pas s'en servir il ne faut pas y aller là dessus Alors éviter d'accepter de, voilà, des gens qu'on ne connaît pas par exemple. Ouais, moi je ne vais pas parce que je ne sais pas m'en servir est-ce que vous croyez qu'on peut se faire des amis sur internet ouais. de vrais amis, est-ce que c'est possible moi, pour vous non, pas non, non, non, moi, pas. moi je dis je, je dis la chose là-dessus, c'est qu'on peut euh, avoir vraiment des vrais amis, mais des personnes qu'on a déjà vues déjà, et puis depuis des années, quoi. Voilà. Après, déjà, après vois, les, des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on parle avec, bah, on peut pas dire que c'est des vrais amis, amis bon, quoi, parce qu'on les connaît pas. Elle, c'est la voisine. Ça, c'est ma belle-sœur. Hein. Ça, c'est une amie de Paul Montal. Ça, c'est une amie de l'IME de Capanucante, J'y étais. Un ami, des amis, sa nièce, une copine. Donc c'est Salut, comment ça va Qu'est-ce que tu fais de beau Voilà, qu'est-ce que tu as à me raconter de beau Et s'il n'y avait pas Facebook, voilà. vous n'auriez pas tout, tout ces, tous ces amis Vous ne pourriez pas les voir euh, facilement Non, en plus j'ai la caméra, donc euh, je me connecte avec eux avec la caméra. C'est et eh oh <rire> Des grands sourires, des. Allez, ma chérie, elle, au revoir, hein, bisous. Voilà, c'est un moyen de, de communiquer avec les personnes qui, qui étaient autour de moi au travail et qu'on a perdu les liens maintenant à cause que je ne travaille plus. Quoi. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui disent que c'est aussi euh, inquiétant. Les... Oui, les... oui, oui, oui, oui, Il y a des choses... oui, oui des choses qui vous inquiètent vous euh, Oui, parce que là, on m'a envoyé un virus, euh, et bien, je vais vous le montrer. Voilà, voilà. Style euh, euh, euh, rencontre, euh, viens coucher avec moi ce soir. Euh, voilà. Mmh. Voilà. Et vous connaissez parmi vos amis des gens qui auraient pu avoir des soucis avec les réseaux, avec tout ça Des gens qui, qui oh, oui. ont fait des mauvaises rencontres oui. Allume ta caméra, déshabille-toi devant moi, c'était euh, faites attention avec qui vous parlez. N'acceptez pas n'importe qui. Je lui dirai des mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les.